L'offre Segos Diplomante est une offre qui est composée de 11 programmes qui sont tous réalisés en partenariat avec les plus belles écoles et institutions de France. Donc l'Université Paris-Dauphine, Centrale Supélec, Mines ParisTech, l'École Centrale de Lyon et aussi l'Ieseg. Les participants de nos programmes diplômants sont en quête d'une progression professionnelle. Ça, c'est vraiment le point clé et cette progression professionnelle, ils vont euh, l'obtenir grâce à des programmes de formation qui font entre 40 et 60 jours de formation euh, en salle. Donc, c'est du temps euh, qui doit être consacré à temps plein pendant une journée. L'intérêt pour le, nos participants hein, d'obtenir ce diplôme, il est souvent de deux natures. On a des participants qui cherchent euh, dans leur même ligne de métier à gagner un, un niveau de compétences complémentaires pour décrocher des postes euh, supérieurs dans l'entreprise, donc correspondre à une progression de carrière. Euh, dans ce cas-là, on va parler de upskilling, hein, pour être dans les termes à la mode. Et puis pour d'autres, c'est une reconversion professionnelle, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans le domaine. Euh, ils vont se former sur ce diplôme, mais ils vont acquérir une compétence très importante, très dense et très opérationnelle grâce à la SEGOS et ça leur permet de se reconvertir. Et là, on va parler de reskilling, pour, pour plus, là aussi, les, les mois Pour plus d'informations, contactez-nous.